À tous dans cette séquence je vais rapidement vous présenter ce que nous allons faire cette semaine pour cette première semaine on n'a pas vraiment de prérequis puisque c'est un cours qui démarre mais on va supposer un certain nombre de choses connues et en particulier on considère que vous êtes en L3 et que par conséquent il y a un certain nombre d'éléments que vous devez maîtriser donc tout d'abord les bases de la programmation ça fait a priori deux ans pour les informaticiens que vous vous avez commencé à découvrir cela. Donc, on considère que vous maîtrisez la programmation impérative et objet. On va faire un peu d'objet, on ne va pas aller trifatouiller au fin fond de l'objet, mais on va faire les bases de l'objet parce qu'on va utiliser un langage objet. Le langage objet qu'on va utiliser, c'est Java, qui est notre langage d'expérimentation. Et donc, la connaissance du langage objet Java est un plus. On attend également de vous que vous ayez des bases de système la notion de processus, de contexte, de mémoire, de CPU ou processeur euh, et là aussi vous débrouillez sous UNIX est un plus parce que vous avez eu l'occasion d'expérimenter ces choses-là euh, en les manipulant et donc de visu. Et puis enfin euh, un minimum d'algorithmique, euh, la notion de récursion, un petit peu de complexité, des structures de données, des choses comme ça. Rien de plus, et on considérera que ces choses-là sont acquises. Alors, il y a aussi autre chose que vous devez avoir euh, acquis à travers ces deux premières années, c'est une méthode de travail. On attend de vous que vous soyez des étudiants autonomes, endurants et un minimum persévérant. Endurance, ça veut dire que vous devez préparer régulièrement vos travaux à l'avance. Persévérance, c'est-à-dire que vous ne devez pas vous arrêter, euh, ben, ça ne compile pas, aller un peu plus loin. Vos enseignants sont bien évidemment là pour vous aider. Et puis autonome, en ce sens que, ben, il faut que vous alliez un petit peu butiner, expérimenter autour des exercices qu'on vous donne. Il y a pas mal de boulot et il est clair que sans méthode de travail, vous ne saurez pas vous en sortir. Donc c'est aussi ça l'enseignement à l'université, c'est progressivement apprendre à connaître ses limites et à savoir comment on s'organise pour réaliser son travail. Lorsque plus tard, j'espère, vous serez titulaire d'un diplôme de master, c'est ce que l'on attendra de vous à ce moment-là. Qu'allons-nous voir cette semaine Cette semaine, c'est tranquille. Comme je vous l'ai dit, Java, c'est le langage d'expérimentation et donc on va procéder à une mise à niveau Java c'est extrêmement important puisque comme je l'ai déjà dit c'est le langage d'expérimentation. Si vous vous en sortez pas en Java, vous êtes mort. Donc il faut en comprendre un minimum et on va du coup cette semaine, elle est un petit peu chargée mais il n'y a que du cours et pas de travaux dirigés ni de travaux pratiques donc vous avez un petit peu plus de temps. L'idée c'est qu'on va passer en revue le BABA de Java que l'on estime ensuite connu et maîtrisé. Donc c'est du Java 8 de base. D'ailleurs, on va s'intéresser à la concurrence. Euh, donc, c'est tout. D'un point de vue conceptuel, il n'y a pas vraiment grand chose, mais c'est à regarder quand même, euh, pratiquer un minima, remettez-vous en tête euh, ces constructions de Java et euh, de manière à ce que les réflexes viennent plus vite, euh, parce que après, on va enchaîner euh, les notions quasiment toutes les semaines, et donc euh, ça va être rapide. Donc si, si vous devez, en plus de ces notions nouvelles, euh, vous mettre dans Java, ça va être la cata. Donc vraiment, cette semaine, elle est consacrée à Java.